Alors voilà la cinquième option européenne année 2021-2022. Dites bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors on est très contents de vous parce c'est Anna. Je suis Anthony. Anthony. C'est des questions avec l'Europe. Je fais pas partie de l'Union européenne. Je fais pas partie de l'Union un pays très on a C'est le la et pour l'égyptien, il prend l'égyptien. En 195 ou en 2005. Il y a le président, d'accord. il y a les ministres. Pardon Non, le peuple français aussi. Les maires. Les maires Les élus locaux par exemple Le peuple. Le peuple, le peuple. Rope c'est le dernier Attention Monsieur vous avez pour un million C'est Dessinez tout ce que vous voulez qui répond à la question à votre quel défi écologique quel défi vous voyez en matière d'écologie Est-ce qu'il oui, y a des problèmes au niveau de notre environnement Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de notre environnement Oui mais est-ce qu'on peut a Madame Les arbres, c'est aussi lié à ce qu'on appelle la biodiversité. On est les socialistes les démocrates et on va vous présenter euh, nos buts et nos, euh, nos objectifs. On est les Verts à l'Institut Européenne, notre rôle c'est de défendre la nature comme les plantes, et les animaux de terre. On pense que pour l'article 2, euh, bah, la vente c'est par euh, les états membres et pas par les... Par la, la Commission européenne. C'est que moi, la 5, je m'en bats franchement. La 5, qui prévoit des exceptions. Moi, je suis pas trop pour, parce qu'on préfère que que ce soit les États membres qui choisissent pour leur pays. Construire des des serres, des cercles au-dessus des champs. Il faut plus de 5 hectares dans laquelle il faut bien que les cerfs soient bien euh, Qui vote contre cette proposition Je crois que c'est une majorité, donc la proposition est euh, <rire> en fait, ouais. rejetée. Si vous faites payer plus les citoyens, euh, vous croyez qu'ils vont être contents Ça va amener à des manifestations, à plus de violence. Donc euh, il faudrait éviter euh, l'augmentation <rire> des impôts. <rire> Moi, euh, alors, tout d'abord, on va commencer par euh, une, la, la proposition de Renew et des Verts euh, d'interdire euh, euh, aussi l'utilisation sous, faite sous serre. Qui vote pour le fait d'interdire tout pour l'utilisation, que ce soit sous serre ou hors dessert Qui vote pour